Retire un serviteur allié, donne ses caractéristiques au personnage ad adjacent. Oh un peu bizarre ça. Ça ressemble à un espèce de. de mutanus. Bon, ça on connaît. Toki. Toki on connaît. Dur à dire coûte cher lui mais en fait toki c'est ça m'a l'air trop bien dans cette méta dans une méta où tu peux pas récupérer des tavernes 6 c'est presque impossible la toki elle elle peut quelle est votre stratégie cette fois partenaire Panda TAMOZO Panda. Je ne veux pas je ça, je ne crois pas. Je vous souhaite un bon combat. Elle coûte un peu cher. C'est le problème. Avant, elle arrivait tôt. Avant, elle arrivait un peu tôt. Nice. Ça et ça bon, Il faut gagner les combats. Hein. Bon. Tika tika Un oeil. J'étais par deux bêtes. Ça veut dire qu'il a acheté un mousse et il l'a gardé en main. Et lui, il a un dragon. Pareil, hein. 4. Un, un, Je pense qu'il y a souvent égalité. Oh, il est sacrément fort son bord. Ça peut le faire. Ah zut. Ah re zut. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Est-ce qu'on prend le double yen? fort en tempo souhaite... bon, l'idée c'est quand même de garder un peu de pièce pour le buddy Et en même temps il faut quand même gagner les combats sinon le buddy n'arrive pas donc c'est ça qui est... qui est pas évident il faut trouver un équilibre qui est compliqué à trouver mon compagnon, il rajoute une, il fait que mes pièces font deux mana au lieu de, euh, de une. Vous vous bien. Bon déjà, on gagne les combats, c'est déjà pas mal. Alors Reno contre Tika. Bon Tika il a un pouvoir, Reno non. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. On peut passer. C'est bien tapé ça. Bon, 7. On peut l'avoir en payant 7, mais c'est un peu cher. Je pense. Ont vraiment tout donné. On a un triple, pas sûrement up, up. Zelle. Paris. Ok, bon il est important ce combat, c'est 6 pièces. Hein. <rire> c'est encore plus frustrant de perdre les paris avec Varov parce que tu perds 6 pièces maintenant. Bon, lui, il est pas trop mal, j'ai l'impression. Et il joue contre lui, qui est quand même pas mal aussi. Ah, il joue contre lui, pardon. C'est pas mal. Dur à dire. Ah, franchement, c'est deux bons persos, je pense. Après, lui, il a eu le chat tout de suite. Il a pu générer de la value et tout... Euh envie de sur Knop, moi. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Je devrais passer. Ah, pas sûr. Okay. Salut, psychiatre, comment ça va? Hello, hello. Nice. Allez, il faut les pièces. Si on a les pièces, on a un super, super départ. Parce que parfait. Égalité. Une pièce au moins. Euh, on fait ça... garde pour aller chercher la 6. Dans cette méta on peut pratiquement pas aller chercher la 6. Vous voyez elle compte 11 mana la taverne 5. Donc en vrai on est peut-être un des rares persos qui peut aller chercher la 6. Par contre on va se faire taper quoi. Et en même temps la 6 il y a des trucs de création qu'il nous faut. Hein. C'est dur à dire. La tica. On va faire ça. Faut pas trop se faire percuter. Eh ça va, il a pas un bord si gros hein, en vrai. Ah, il a pas un bord si gros hein. bon, Il est un peu devant mais.. Il y a certaines cartes chez nous qui font de la value. On tape genre à dos. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, Vamos. 6 nice. pièces ou 0 pièce? pièces 6 pièces. C'est rigolo. Hein? Cocheur. Valdrin. Peut-être Goldrin, hein. C'est pas mal. Le pochoir, c'est strong, hein. On veut un Peggy. On est à 38, hein. Let's go, il hein. Y a que ce perso qui peut faire ça, hein. profitons-en. Oh Lui il est cool, il a l'air super bien dans sa game. C'est 6 pièces. Hein. Là par contre, autant avec Barof en général, à un moment on arrête de faire le pouvoir à partir du T6. Autant là, euh, pour un mana on peut récupérer 6 pièces, c'est trop trop cool. Hein. Les balls sont posés, bah on est à 38 je pense. C'est des petites balls quoi, des balls innettes. Ouais J'ai joué au TC tout à l'heure, vachement bien. Bon je m'en suis pas sorti parce qu'il y avait trop de choix, c'est trop complexe mais le perso m'avait l'air vraiment pas mal. tactique intéressant. Ah. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Ok. Gibraltar. Vulgarité, on va miser sur l'autre, il est moins vulgaire. Ok. Bon, ça on va le virer. Pas hein. enfin, maintenant évidemment. Mais. À part de là, hein. enfin, Ça, c'est des bonnes cartes. Vous hein. Vomito, c'est mieux Vomito orja C'est ce qui m'a rendu malade, mais tu m'enlèveras l'orja, c'est ce qui m'a rendu malade. Oh, je mis à l'an. <rire> J'ai mis la phrase avant l'autre phrase, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Oh no Oh waouh, on prend un Mia. Oh, ça va. Ça, passe pas mal. Oh pétard. Oh bordel de cul. Pardon, désolé. Je vais le quand même. Hein. Par contre, je booste quoi, Vanessa Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, Cette taverne elle pique les yeux, mais en même temps c'est normal, on est le premier à être taverne 6, donc forcément on a accès aux cartes avant les, les adversaires. Mais oh là là quelle violence! Ah, c'est pas mal ça. Quelle violence, quelle violence! Quelle brutalité! Allez, il faut que le faucheur puisse réattaquer, super. Ah, pas comme ça, Zinedine. A droite. Nice. Nice. est que tout passe bien Je paye, hein. Bah dragon, mecha, dragon. Ah ouais, mais il faut une autre race qui. Okay. Pas bête. Première de la classe, et j'ai du talent à prendre. Je le virer, hein? On oh, est d'accord, on le vire là. On a un setup de Jésus. Hein. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Ouais, je pense qu'il fallait le virer. C'était trop gourmand à hein, 12 life. Franchement, si j'avais été à 20 plus, j'aurais gardé. Mais là, 12 life, faut pas déconner. C'est le genre de game si on perd. Franchement, non, c est... C est... si on perd, on peut plus, on peut plus continuer le live. Hein. Ce sera trop deg. Hein. Il y a énormément de gourmandise. Hein. Vous vous débrouillez bien. Mon dieu, la stat, mais c'est ubuesque, mais c'est ubuesque ce que je qu suis en train de monter là. Ah ouais, on va vous démolir là Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Continuer avec le pouvoir ou on vend ça, ça pour euh, héroïne On ne peut jamais perdre. Hein. On ne peut jamais perdre. Non, mais on est. On est d'une obésité sans vergogne. Hein. Franchement. Hein. On est que tout rond. Hein. C'est vrai que là, on a l'impression qu'on est 13 ou 14, mais on est que tout rond. Hein. J'imagine en finale, j'enlève en, mes mais je mets l'Heroi des conneries comme ça Ouais lui il est fort en tout cas là. Lui il fait peur, lui clairement il peut quand même nous battre. C'est même possible qu'il soit au-dessus de nous. Hein. c'est vraiment le 15-15-15 à chaque fois, ça veut vraiment dire, euh, si je peux mettre plus de 15, je l'aimais. Hein. Ouais, ouais ça va être, lui il va nous il va faire mal. Il hein. y a moyen, faut pas jouer contre lui tout de suite quoi. Comme ça. Et les autres ça va être de la bouffe gratuite hein, je pense. Ouais un taunt serait pas mal. choses, je, je galère tellement avec les buddies, comment tu pourrais me conseiller Bah euh, prends le temps de réfléchir, prends le temps et n'essaye pas de gagner tout de suite. L'important c'est de comprendre le personnage. Tu vois là tout à l'heure j'ai fait 8 et 8. Et j'ai pas dit oh putain merde et tout. J'ai dit ah putain le perso était intéressant. Il euh, y avait des trucs à faire et puis voilà, de toute façon tu sais que tu vas faire des erreurs au début. Tu cherches à jouer parfaitement euh, le premier jour des buddies, ça n'a aucun sens. Prends le temps de bien comprendre.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 Demi-finale. Pourquoi stack le Théotard et pas la Mantide bah, La Mantide, elle, elle a poison déjà, elle tue tout. En fait, j'aurais pas forcément euh, plein de Leroy et tout. Donc je vais aussi bien, je peux peut-être le garder. En vrai, on va... va, va je sais pas, c'est pas évident. Il pas un play comme ça. Comme ça. Y a, on, on peut geler, non Il y en a deux. En même temps, nous, on veut des Leroy, là. On veut Leroy, on veut Héroïne. Là, on veut, on, veut, on veut commencer à avoir des cartes pour la finale, quoi. Même si. Lui, doit y avoir un gros board quand même, parce que tout à l'heure, il était pas mal. Il est un peu en dessous de nous, mais il a un, quand même un board qui est très sexy. Dans le, dans le boubou. Dans le boubou, man. Ah, c'est pas mal ça. Ah, on est trop, hein. on est trop gros. Hein. La question, c'est est-ce qu'on va gagner Ouais. Enfin, est-ce qu'on va le tuer Je veux dire, pas gagner. Et c'est bon. Pour bien placer les serviteurs, bah, en début de game, tu vas mettre les plus gros jusqu'au petit, et en fin de game, en général, presque l'inverse, mais ça dépend. Bon, le Knop, il est invincible. Hein. Notre ami Knop, il est invincible. Une que vous le pouvez. Même... Démon. Est-ce qu'on prend un dynamiteur Je pense que ça mange pas de pain. Au début, tu mets le plus gros, même s'il a la provoque. Ouais, tu veux générer de la value avec tes cartes. Là, c'est plus une histoire de value, c'est une histoire de plus de placement par rapport à, euh, par rapport à des Leroy, des Monted, des choses comme ça. Là, mon, mon idée, c'est de taper fort, peut-être dans un gros taunt, et ensuite essayer de, de, de libérer la place et de taper en cône. Et en même temps, lui, il peut protéger d'un Leroy. C'est pas mal d'avoir plusieurs taunts s'il y a un Leroy qui traîne. Après, on pourrait faire cela. Hein. Mais en même temps, vu qu'il a Boubou, j'ai envie de le protéger. On sait en vrai on n'a pas trop de, de, de connaissances de son board donc c'est compliqué. Et je pense qu'il a un truc de fou. Hein. Là on est énorme nous mais vraiment on est monstrueux pour un tour 13 mais en vrai aussi bien on joue 0%. Vous vous vraiment. Franchement c'est pas du tout ce qu'il va, qui va nous proposer. Oh waouh. Wow. Ouais, c'est 0 non J'aurais à dire. Ouais, c'est magnifique. Il hein. n'y a rien à dire. Hein. Ouais, zéro. Il est sublime ce board. Pourtant, on a des cartes tech. Hein. Ouais, c'est incroyable. Hein. Tour 13, vous imaginez avoir un board comme ça. Tour 13, c'est. Ouais, c'est le perso qui veut ça. Hein. Est-ce qu'on va tuer une créa, vous croyez C'est au moins ça. <rire> N'importe quoi. Jésus contre Frodon c'est clair Ouais GG hein, Franchement c'est super bien ce qu'il a fait hein. Nous on a fait un truc extraordinaire Et lui il a fait un truc euh, unique Absolument unique Magnifique